Le chef de l'église. Bon, mais ça n'est uh, le un notre Je le dit, mais que toute la question, il y a une trop sous pour Comment faire pour satisfaire Dieu et que Nzambe ses plans Puisque de fois, il y a un casque, au Zakosambe, au au je me pose une question, est-ce que Dieu est avec moi? Qu'est-ce qui me prouve que Dieu est avec moi? Qu'est-ce qui fait que tout ce que je suis en train de faire, me prouve que Dieu C'est déjà pensé, Et ma qu'est-ce qui qui à que tout à l'heure, nous a pour que Nous, de Dieu. Et nous le sommes en train de nous avons copié un message. copié chaque message est plus. Voilà. Nous de Voilà. Nous sommes Nous Nous si le monde ne nous connaît pas, qu'est-ce qu'il ne que qu l'a pas connu. Dans ce cas, verset 1, 1 Jean chapitre 3, verset 1. Et le but est que Bolingwanzam est témoin 4 Nabiso. Pour comme ma Tu es le passage de le Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc suite logique, il y a donc il y a mission n'est-ce pas? Il y a Yeshua. Il fallait qu'il y ait Yeshua à Koufa pour bison n'est-ce pas? par Rédemption à ma na bisou, tout comme à zambé. Puisque soki, qui, tant que tu acquis, n'a qu'à t'y avant yeshua Aya, et tu as acquis la séparation aux aïe entre bisou na zambé, il a fallu maintenant que yé mokon qui t'en forme et un fils pour n'a donc à euh, zon ça zon n'est-ce pas, relation ezaki, et à qui et parti à a d'un air dans la jardin de dedans. Ça dit, ah, on a un genre 3 tout le monde le zambé témoigne à 4 nabisso na et et ça, c'est comme un banan dans Et toza ça, un banan Zambé, Selon ce se que eh, Jean Zolo ba, awa. a dit. Et puis, il y que ceux qui les ont puisque mokile bien mokile zo mona ki bo mona nzame na bisote puisque ba yebin zambe teli eliko banine de fois tant tout ça ba message même na ka ti vidéo tout mona rek ba tousse pas au comprendre facilement misu ba ba difficilement misu sukut ba ba écouter ko comprendre puisque ils ont un autre esprit au en fait que par rapport à esprit osana ka na biso puisque esprit ba na nzambe sukut koutani place moko et ça ba to ba na synergie c'est-à-dire et c'est donc et donc et sangisa comme elo ko moko boy image que euh, deux ans passés, tu es un frère junior. Deux de, ans passés, tu es frère Kalombote. Ça dit, tant que tant que nous avons une grande famille, nous tous nous tous esprit ce na, na tous les relations sont chaque fois. Des fois, on a un négligence, on a Tandis que l'esprit n'a pas eu de la a eu Nabiso, la qui est frère Joseph et frère Calombo, au a eu de la carte de la carte ensemble, la carte Pourquoi Pourquoi carte de Christ, corps, donc de la de la doctrine de la Alors, de la oui ba paye musubana kat na biso ba ça plutôt na nakata mukilawa, ba paye musu oh ba ko ya nakati ya elanga nkolo nzamba ibibango te ba monaki li solo par exemple li solo ya ya ya sol ou Azaki n'est-ce pas ou comme Paul plus tard Azaki kobo ko ba chrétien puisque pour lui il pensait que le chrétien était en train n'est-ce pas de faire comment dirais-je l'œuvre ba sa ko musala nzambe puisque bana ko landa yeshua mais après tant au ko yemoko Yeshua Yeshua a, a pour comprendre que oui exactement est que tu es en train de faire en bref c'est pour dire seulement que non ce a de pour verset 2 1 il y Jean 3 il que bien Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Parce que l'acceptation dit à peu près Tango, n'est-ce pas transformation euh, euh, au bah, oh, bible nous so, na, n'a un Thessaloniciens que tant que Yeshua a koya, bah, les morts en Christ résisteront premièrement et puis bah au oh, bazali n'est-ce pas bah vivant bah qu'on va transformer par nous auto Nous nous pas encore manifesté. Pourquoi puisque eh, vie bah, mais yo, a en tant que mout ouza porter vie à Yeshua na kati na il faut ouza la prête, ton prête, ya koye ba ke non, oui, je suis réellement sauvé. Puisque, n'zambe, uh, bako sa kaete. Pourquoi? Tan gozo, kan ga yon dekoso, kan ga libanda tout na kati ya awa, tan goyo, ouza, ma kan moukou bon na mou lili. Anko, an kwaye ke n'zamba zomou na yo te, yon ba ouke, okay, na, na, na c'est comme si tu étais en train de te mentir toi, même Pourquoi? Puisque Dieu te voit, Dieu nous voit. Partout où dit que nous sommes dit que tu on a que no qu de as dit que tu as dit que tu as dit que dit que « Oh, okay, que bisognons-so, tant que trompette que bête a tous à to, to, to, to, to, to transformé. » Alors, ce so qui est ce que tu continues dans le passage, c'est que, « Bible le dit que non, quiconque euh, a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » C'est-à-dire, ce qui est ce qui est en nous n'est pas encore manifesté, mais un jour il va manifesté, ce qui est ce qui en nous nous verrons, hein? nous verrons Yeshua tel qu'il est, c'est que tu as une espérance. Or, pendant que tu as une espérance, il faut continuer à se purifier. Tu as un comment plaire ou bien comment satisfaire Dieu. Tu as un thème qui est un thème qui un Puisque la Bible nous dit qu'un disciple accompli sera comme son maître. Tant que Yeshua, vie, il avait la chair humaine comme, comme Yonangai, mais il marchait dans la pureté, dans la sainteté. Si que yo tant que moi, lorsque tu te dis disciple, y a Yeshua", il faut tambour la il faut tambour la qui. Il ki. a un peu il y a verset 3 à 1 Jean 3 que quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc, Yeshua n'était pas seulement pur pendant qu'il était sur la terre, mais Yeshua reste pur pour l'éternité. Ok Et c'est important de comprendre que chaque façon que tu vivre, tu tout dans question. le verset 4, il y a même chapitre, 1 Jean 3, 4, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché et la transgression. Donc, bandeli, qui quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter le péché. Il n'y a point en lui le, donc, de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est-à-dire, comment ça peut être que Moutou. Donc, ap pescherter, mon indiote oyo, ezana en abolent Ils en Des fois, monitoukoued, tantôt d'une manière, tantôt donc d'une autre. Mais ce que à ta zo ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta biloko ya na kati nango oma yona ikoma supure il faut belo qu'assalter na bima na kat na kat na maiwana sadi so ke moutou ya rivé na kat na biso wa bien bato basolo basolo na biso ya rivé ke o sa ki pêchait moko bwe quelqu'un ko kwa ki place moko bwe et bongi o reconnaître qu'il a qui impurité au côté na kat na yo et comme nous avons la grâce que dieu nous pardonne si nous sommes sincères avec nous-mêmes o singi pardon nzamba ko pardonné yo mais ce qui est important, c'est que non, pardonné. Il faut que avancé, n'est-ce pas? Qu'ils continuer et vivre dans la pureté, dans la sainteté, Puisque c'est ce pas, ce pas la force, na moko qui a prolongé Du fait que vous allez chaque fois dans la relation na Yeshua, tu vas euh, euh, comment dire, que bota autobengi foi na Or la foi, est, euh, est uh, donc parmi bah, les éléments très très, très capital pour na euh, donc chrétien, tu disciple. Tu peux pas te dire disciple, en Or foi, bah Isaka, foi y a beaucoup qui que j'ai foi, que non na kouzo na na Je sais pas non non, dit foi plus par rapport a aux à la que euh, relation à un anzambé, il est vraiment pur. C'est-à-dire, la foi, tu, tu, tu as foi en Dieu tellement qu'on aux croire que ta relation avec Dieu est vraiment donc au, bon, au, donc au bon point. Mais, en, entre-temps, tu es bien que quelque part, il y a hébreu tout en haut, rapidement. Il y a quelque part, je pense, hébreu 11. hébreu 11. 11, 6, c'est le Or, donc sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça dit, tu que tu que tu as dit, que tu la foi. Combien de temps, tant fois, temps on a dit deux fois, fois, donc F, O, I, donc S, combien de fois, oh, ils ont des problèmes, problème, des combien problème, de fois, il y a un bon avant problème. Tant que le problème est a qui problem. de vrai, il bongi a foi Il y a problème qui Il Mais toi, tu gardes ta foi dis que tu sais que au en fait à en Tanzambé à Lobi et l'autre à Kolobali à Tanzambé Lobi et à l'objet donc donc le euh, Lobi lo lo lo kuna pourquoi puisque il est capable de changer ta situation pourquoi puisque ta vie est-ce qu'elle dépendre n'est ce pas naïe ta vie est-ce qu'elle dépendre donc, donc dépend naïe tu ne vis pas euh, avec euh, ta de, de, de ta propre force ou bien bonne nabe force naïe vous vivre, vous vivre. Non, non, ça dit ce que vous vivrez, cest vivre, qui peut au que nous nous avons tout, nous avons tout, tout, nous avons tout, nous nous avons tout, nous avons tout, nous tout, nous avons tout, nous avons tout, nous avons tout, nous avons tout, nous avons ton atango ba ya ba ya ba comme uh, kanas a dire ba eh, ba problème nakati a famille nakati a libota nakati a musala nakati a vie donc vie normale boye au panique Il y a des gens qui a des problèmes, par exemple, il y a des tensions, il y a des tout ça. Il y a qui Pourquoi Puisque la paix du Seigneur est surpassée, donc elle a des malgré les problèmes normal. Et puis, des gens qui ont pas que tu as des problèmes. Ceux qui ont un c'est-à-dire que ceux qui ont un problème, c'est-à-dire ont un problème, cest que problème, que à problème, problème, que qui que qui cest que que que que Grâce à est ils ont que grâce en Et lorsqu'on monte dans tout <intended> mm. mm. le be, monde a chance. que on monte une la il chance, Mais que grâce à a plus que la chance. La grâce de Dieu, c'est comme si a une machine, qui ma Partout place, babi, aussi mbaté mais aussi et simbakaka. Pourquoi? Puisque tu es en relation avec Dieu. Pourquoi? Puisque tu gardes la foi en Dieu. Pourquoi? Puisque tu crois que Dieu est en, est en toi. Oh, la porte Paul dira que c'est lui qui est à moi plus fort que celui qui est dans le monde. Oh, le monde est dirigé par le diable, mais comme toi, tu as la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu qu qui va se passer dans la vie na Malgré que tu monde mais toi tu seras toujours différent. Pourquoi que y a, y a toujours Pourquoi y Tu toujours y les malgré malgré problème problèmes bo Aujourd'hui je parle avec avec une soeur. asa euh, euh, euh, personnellement et personne n'a bon et personne n'a une recommandation plus conscience sous ce yamaka si bien qu'ils allaient à na ba qui si sous pas dans le bac non il y a des gens qui nous suivent depuis bah bah 2013 2013 parce qu'Imaginez-vous que mutuement dans le dans le bloc 2013 aux côtés avec avec l'esprit de Dieu aux côtés bah bon on le mettait mais après 2020 donc au penguin est-ce que tu sais combien de gens ont oh eu donc comme on a m'avancé mes locaux par aventure puisque yo banane banane comme on a peint que n'importe quoi on m'a besoin de terre à ça qu'qu'fortifier mais sous peu fois tout ça mais la sœur me dit que depuis 2013 2013 et moi, je me rappelle même pas ce que je prêchais, pendant donc depuis 2013, mais quand tu fais l'œuvre de Dieu, ça dit, c'est chaque jour, oh Yeshua, il est mon que non, toi, c'est poser ma question, tu que il faut que non, chaque jour suffit sa peine, puisque Dieu prend soin de nous chaque jour, même les choses que nous sommes en train de prêcher. Et ça m'a dit que non, tu es un part tu, Non, non, ça dit que te ko que ba, ba, eh, eh, eh, eh, ba ba ne, ne ne a y'a ma grande nzambe y a même des gens qui ont plus même la facilité de parler plus que moi mais peut-être tu as peur tu penses que non puisque au niveau côté à ma grande tu es aux autres c'est limité non bande là nous les relation en grande nzambe en et ce que nous examinait relation en grande nzambe dès que ça la queue au milieu bah ouais vraiment place nous allons puisque ça ne sert à rien a quoi avancer ce que y'a c'est comme si aux kimambango qui kimambango aux autres qui la course M'entendons soit cela oh a ba eh, ba, ni, ba kousou, tout même ba sport wana soit au au au pour déséquilibré ça dit jamais tu peux avancer soit que ça n'a pas déséquilibré wana donc il des fois au myte la y'a question comment est-ce que n'azali comment est-ce que na na na na na ali ko, tambo, la? est est-ce que, est que euh, je, donc, je crains euh, donc, euh, euh, la parole de Dieu Est-ce que je suis en train de, de me purifier chaque jour C'est une fois où je me tourne ma question. Je ne suis pas contre le bateau, je ne suis pas le bateau. Moi, je suis plutôt contre le bateau, après avoir un message, il y a une dénonciation. Mais il faut changer bon, change. bon change. Et pourtant, le salut, tellement ils sont individuels que non. tu es en train de te juger toi-même, c'est-à-dire que tu te condamnes plutôt toi-même. Pourquoi Parce que tu n'as pas changé ce que tu es. fais que tu Mais tu ne pratiques pas cela. Tu pas pas changé Mais pourquoi tu pas changé alors, ce que prendre avez dit, c'est que vous ça dit, c'est que vous avez c'est que vous c'est que c'est que l'éternité. Or, dit, c'est que vous avez dit, que c'est c'est c'est c'est Soit aux accolades de la vidéo, peut-être que vous en avez 50 ans, vous en avez 40 ans, vous en avez 30 ans, mais qui te dit que tu as la combe de la Tu ne sais même pas ce qui est lobby ou bien après le lobby. Mais pourquoi pas, tu ne peux pas, n'est-ce pas, changer façon à que tu la question? la de la question na Tu as la de chambre. Tu as la question de Tu as la na Tu as la question na la na na question de la chambre. Tu as la question et si tu vois que tu es en train de faire des choses qui ne plaisent pas, et ça vous plaît, on a des embêtés, Mais tika yango, Il faut marcher selon l'esprit. On a à Galate, non Pour ne pas accomplir quoi Les désirs de la chair. Galate 5. Ça dit quand tu ne, tu ne marches pas selon l'esprit, tu vas marcher selon la, donc la chair. Il n'y a pas milliers à la Quatre-quatre à la Soit tu marches avec Dieu... Ou si tu ne marches pas avec Dieu, tu marches avec le, le diable. Comme diable Azali voleur. Diable a raconté que le comme Yeshua a dans l'Apocalypse, que non, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix, il l'ouvre. Le diable n'a pas ce temps-là de, de frapper à ta porte. Diable, il y a l'ingi qui a que diable, mission missionnaire Azali définit dans Jean, donc 10-10 le voleur ne vient que pour donc voler, dérober, tuer, égorger. C'est ça sa mission en fait. Quelqu'un qui vient pour voler ou égorger n'a pas besoin de à, à sonner à ta porte. Et on, et on a ça quoi, bah, que non. celui qui n'est pas avec Dieu automatiquement c'est le diable qui le, qui le, le récupère. Je parlais avec une, une autre sœur n'a pas a eu, que non, tous qu'il a plus de 7 milliards d'habitants. Euh, Mais moi je ne crois même même, même pas que euh, donc 1 milliard à bah, pas bah, ça qu'on dit le de vrai. Je ne crois pas puisqu'il y a milliard y a encore des fanatiques des religieux des gens qui se donnent la peine il y a des ça là bas promotion des gens qui se donnent la peine il y a des ça bas église de promotion des gens qui se donnent la peine n'est-ce pas il y a des ça la bas Tomoki la promotion mais au boss on la vie éternelle il faut se purifier il faut qu'il faut embrasser l'esprit il faut osa assurer que tu es bien avec Dieu ta relation avec Dieu ça mes toi tu es au bon point c'est ça ce qui est important pour toi. Ce n'est pas prêcher. Prêcher, c'est comme il m'a ça ne servira à rien sans prêcher. Tu ne pratiques pas ce que tu es en train de dire. Tu seras condamné. Pourquoi Puisque déjà, mais toi tu ne le pratiques pas c'est pourquoi tu verras même un militaire sous barreau condamné basse toujours dans moi exemple euh, dans moi niveau écolo ou bien un magistrat pourquoi parce qu'il y a une loi il y que non dans les aboyes la discipline de je n'ai pas le droit de faire ça ou ça alors ce que je suis à moi en Zambé, soi-disant, mais tu prêches des choses que tu ne fais pas. Tu, tu, tu, tu es voleur. donc donc il euh, euh, y a chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque chaque jour, chaque chaque jour, jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, jour, chaque jour, jour, jour, tu as l'assemblée, mais tu fais le contraire de ce que tu es en train de prêcher. Moi, je pense que c'est important pour nous dire que nous sommes selon l'esprit. Or, oh, quand on tombe selon l'esprit, c'est l'esprit qui te conduit, en fait. Puisque ce esprit, ça, que l'esprit te conduit, dès que ça va avancer. Ce qui, ça, que l'esprit que a conduit, tu vas tourner à rond. On a battu, on a battu sur son nom bazar. Ben on m'a dit spirituel, c'est à dire spirituelle. Ça dit, mon tour, Abanda, ça semble depuis 1980. T-il le loisser la ramabé? Mais là, n'a habite. Il y a même même même des gens qui ont qui ont eu le temps de lire la Bible, Genèse, Apocalypse, Apocalypse, Genèse deux fois, trois fois. Mais on s'accroche à ma bé. Et, et nous comprenons que pas, ce ne sont pas les Écritures, mais c'est l'Esprit de Dieu. Ce qui est fait dans la carte, c'est que nous avons dit que nous digne dit que nous avons dit que nous avons que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons que nous avons dit de nous avons dit que nous avons nous avons nous avons nous avons Dès ça on a que nos papas pas, ex-papa, na ex-maman, un ex-maman, un ex-maman, un ex-maman, un ex-maman, un ex-maman, un ex-maman, un ex ex-maman, ex ex ex-maman, bon yo c'est que est-ce que ce est que je fais, Dieu est d'accord avec ça C'est pourquoi tu verras d'autres gens ils savent même bien prêcher, bah prêcher à bien, à quoi même que qu répéter les bah, versets bibliques sans qu'il dans la, 4e, la Bible. Mais, alors ça m'a beaucoup mis, a quoi ils ont mélangé, à ça bah bah on là on comprend que là où il y a le mélange il y a pas Dieu il y a pas Dieu. Je venais de voir une vidéo bah les n'engagaya les qui n'engamoko a une vidéo au Moutoumoko, à ça qu'on, à ça pasteur Moko, c'est un pasteur d'Abidjan, d'ivoire, à l'ico, comment dirais-je, qu'punir moi si Moko libosso, c'est-à-dire une femme au sacré sur qui m'a bé, je ne sais pas ce qui ma baise pour un Moutouan soit le soi-disant pasteur a commis n'est-ce pas qu' comme uh, uh, je na kati na don na uh, fuka mi a misso abatu mo fukami a tie le eh, longinace y a passage a Mathieu que non ce qui monninga sala mabe kendo le cahier bosola sokayou quiter meme uh, donc meme na, na kati eglise il prend de choses de Dieu azu balusango a na, na na nombre kuna eh, pona ko pesa n'est pas eh, makambo eh, na kati na tangwa ya moise pona ko bangisa mutu après hier comme il non zanbe, bon on uh, a c'est-à-dire on dirait que hier a ça n'a pouvoir moi et beaucoup de gens qui sont dans des églises comme ça bien dans des sectes pareil là où y a des places, c'est pourquoi les gens veulent n'est-ce pas avoir des choses faciles parce que ma maman facilité il faut ça mais ce scolaire samedi, il y a des gens qui font d'autres choses. Bah ça, bah bah Kamuna Bango. Mais pourquoi est-ce que nous on prend ce temps? C'est puisque Tolingi, Topleir, Nzambe. Alors, Tollec, c'est ce qu'on attend. Ok, les kakas aboient. Ça fait 2000, depuis 2014, on réunion, on a Katia, on y a Skype. On on avait beaucoup de gens, on avait d'autres gens. Missus Kenda, Missus zonga Missus Missus Sumbaya, C'est comme ça et puis les choses marchent comme ça. Et ce qui est ce c'est est ce qui est ce depuis Bandeli ou bien est ce qui est ce qui est ce qui ce qui est vie. ce qui est c'est est ce ce qu'on a ce qui est ce est ce toi des questions. est ce ce es en train quand tu lis la Bible, au Santa tu lis la Bible pour prouver que tu connais la Bible ou la parole ou tu lis la Bible pour comprendre l'esprit de ces Écritures pour qu'on ne pas vers l'avant. Nous le sommes déjà d'une manière ou d'une autre. Mais là, j'étais en train de parler d'une manière ou d'une autre, mais là, j'étais en train de parler d'une manière qui d'une autre. La vie n'est pas un enjeu. Tu peux mourir aujourd'hui, demain ou après-demain. Après le jusqu'o jusqu'à un an, jusqu'à un il est il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Et puis il croire. Et puis donc après quoi vient le jugement dit la Bible. Et Nico parce que non tant que tu es encore en vie, tant que tu tu es encore vivant, tu as le euh, la possibilité. Il y a qu'à changer la façon d'accomplir. Milonga moquili, Elzangiso Bukonzeli Coloté quand même. Oh Mbongo. Oh mibali oh basi oh non ezangi sobo kozali koloté oh gloire amokili non ezali éphémère le le le diable il a cette gloire là donc amoki la bible dit que le monde entier est sous l'emprise du diable bota même nakata nakata mukanda Jean Tangu n'est-ce pas asa ko ko ko ko ebsa ni yeshua Aza yeshua nini ni, que Fukamela nga na opéso tout tout le royaume puisque ce royaume m'a été donné, pèse mais la gngai, sauf Fukamela nga na opéso yango. Combien de gens même ça ça jette même avant même que diable a l'oubac que Fukamela Combien de gens, namokiliawa, et ceux là qui qui se disent chrétiens ou chrétiennes et ceux là qui se disent c'est pas homme de Dieu, c'est pas femme de Dieu. Combien de gens qui na go simba dia qui si pour à sa cana pouvoir yako quoi ils s'abattent, kou quoi ils s'abattent. Comment est-ce que tu peux rater les, les le ciel pendant après? Après, que, que tu es Après, tu tu es là, tu tu as là, tu tu as là, tu tu as là, tu tu as là, tu es tu es là, tu tu es là, tu tu tu tu tu comme un ruminant spirituel, qui a un peu comme le bois, Mais ce n'est pas ça. La vie, on a des n'a qui ont des des gens qui qui qui gens qui ont ils pourquoi est-ce que quelqu'un de gauche-droite, l'Andan, c'est Ceux qui parlent de l'autre pourquoi... ont un problème. Dans a un énuméré. Les relations sont l'Andan, ils ont dépendre de la tu dois sentir ça en toi. Je suis loin ou je suis proche de Dieu Est-ce que les relations bien Est-ce que je marche selon la crainte de Dieu Est-ce que je crois que la grâce de Dieu est sur moi Est-ce que j'ai la foi en moi Est-ce que je suis en train d'approfondir ma, ma relation avec Dieu Est-ce Il faut me poser la question. S'il n'y a pas cette question-là, nous allons le remontrer.